J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Instagram à Disney Je reproduis des photos un peu cool à Disneyland Paris et j'ai pris tout le starter kit j'ai les oreilles ultra instagrammables le petit sweatshirt et également le sac à dos les petits pins sur le col tout ça et donc on va se rendre à travers le parc pour reproduire différentes photos Step 1, allez acheter un ballon C'est la première fois que je le fais donc ça va être super drôle on y va Apparemment il n'y a pas de ballon en fait c'est ça bah, je crois qu'il y en a pas non normalement il y en a là ou juste à l'entrée mais là aujourd'hui euh... on n'en a pas vu là autour de Central Plaza donc on va essayer de se diriger vers l'entrée du parc pour en trouver. Croisez les doigts pour nous la vie si Ce serait tellement le fail Donc là du coup on est sur Main Street. Mais vraiment l'entrée de Main Street, normalement il y a des ballons partout en fait. Et là, là il y en, en a pas Wouhou Ouais bah là, un peu le gros fail non C'est ça Genre le spot là qui est là normalement il y en a tout le temps quoi. à la recherche des ballons quoi T'en vois Allons voir ça Oui on a réussi à en trouver à l'entrée du parc Ça a été dur grave Est-ce qu'il y a des Mickey Parce que moi du coup j'ai vu Il y a des Mickey ouais. ah, a... ouais, oui, ah oui oui je les vois Oui Mais c'est super bizarre parce que du coup il y en a pas du tout dans Main Street Il n'y en avait pas autour du hub central Enfin on n'a pas compris On en va poser jour, la question hein Dans ce jour de Saint-Valentin c'est un peu un scandale si je peux me permettre Grave de toute façon, c'était sûr. Hein. Journée euh, Instagram, ça pouvait que mal se passer pour moi. Du coup, on est dans la boutique et on va découvrir deux choses. Déjà, tiens, le prix. Et deux, est-ce que la réduction de passeport annuel s'applique Suspense, suspense. Trop mignonne Je me suis fait embarquer mon ballon. Je un ballon. Moi aussi. Je et puis, euh, du coup, la réduction de passeport annuel marche. Hein qu'on l'a payé 8 euros grâce au Infinity de Laura, à la place de 10, voilà. À chose, si oui, et à tenir le ballon. <rire> Prochain objectif, faire des photos avec le ballon. Laura va-t-elle lâcher le ballon Le suspense est entier. <t> en> oh, tu galères pas un peu Pixie là là <rire> Par contre, j'avoue, je a après une autre de toi. Tu sais, te fais pas mal. Spot. Juste ici, je vais essayer de reproduire cette photo-ci Et euh, il faut que j'escalade ça là Donc euh, j'espère que vous êtes prêts Ça va être très drôle, je pense. Pas On va se faire virer du parc dans 3... Oui. 2... Oui. 1... Oh là là, oh là là Mais du coup, il faut que je prenne la photo moi <rire> Oh putain Si je le fais comme ça c'est un remix bon Mais euh, ça a l'air d'être pas trop mal Là, il faut être patient. Attention! Si même <rire> fais pas ça, c'est grave, -ce tu te la l'amour à la caméra. Qu'est-ce que t'as dit, Laura? Fais l'amour à la caméra. Oh non! Oh la la! Ah, j'adore. Tu veux passer avec le ballon? Si. Alors? L'accessoire ultime. pas. Ah oui! Oh la la! Et euh, Pixie, il faut préciser que ces cascades sont réalisées par des professionnels, ne refaites pas ça chez vous. Ah ouais. <rire> du coup, le désavantage de faire des photos Instagram en plein de c'est que j'ai mis 1500 couches. Et L'avantage, c'est que tout le château... Et... A ah, ah, mon avis, je peux être là, parce que là j'ai bien le château avec mon C'est en face, voilà comme ça. ça. Et, et par contre c'est oh, pas dans le coin. Ah non mais non sinon c'est pas possible. Faut que je te tienne une ouais. tête. C'est pas comme ça Ouais, et après. <rire> <rire> c'est là Voilà comme ça, plus haut. C'est le Starter Pack Donc là du coup on cherche l'endroit parfait pour faire la photo où on aura euh, le château dans les oreilles, on sait pas encore où se mettre parce qu'à chaque fois on n'a pas le château en entier donc euh, c'est parti pour euh, la recherche du spot parfait parce que là c'est trop faut être plus loin on à l'entrée allez on va essayer Alex ça dirait trop l'enfant avec son ballon ah, On, la tour, ouais, on voit pas en entier là. Si on se met sur le trotard en face là, tout On va tenter. J'aurais jamais pensé que cette photo était aussi difficile parce que j'ai l'impression que tout le monde l'a fait sur le parc et en fait euh, c'est pas d'être simple. Hein. Je suis cambrée à l'arrière. Oui. C'est pas la position la plus agréable pour prendre la photo. Hein. C'est <rire> Je pense qu'il faut plus que tu te mettes à ma place. Pendant ce temps, Alex se prend avec le ballon. Tu arrives Les oreilles sont nettes, mais le chapeau est fou. Ouais, mais je... en fait, il faut juste que les oreilles soient assez claires, tu vois. Tu vois Ah bah c'est déjà mieux. Après, il faut qu'on arrive à en faire où on voit pas l'espèce le... de haut-parleur, tu vois. Donc je pensais c'est de cacher ça avec une oreille. Tu vois ce que je veux dire Ce bazar. Cette photo là nous plaît, mais en fait il y a le haut-parleur en plein milieu qui nous dérange. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la prendre encore plus loin et vous allez pouvoir voir le résultat. <rire> J'ai les oreilles vu que c'est pas des officiels Mais je crois qu'on a la bonne Cool Yes On va faire aller manger <musique> Doucement, doucement! Bon, la Pixie Army, j'ai tenté, j'ai fait ce que j'ai pu, ça a été un semi-échec, c'était trop marrant! la vidéo tout comme ça, grave, on va anonyme. Donc là du coup, euh, j'ai fait la photo avec euh, tous les ballons et c'est très drôle parce que du coup les gens se succèdent pour faire la photo avec les ballons. Dans hein. le cas, il est en train de la maudire. <rire> Des moindres. On va faire une photo avec Laura. On sera du coup sur le côté du château. Je vous laisse la découvrir juste là. Et euh, c'est le côté un peu friendship, ami, tout ça. Donc je vais lui prêter mes oreilles. Et euh, je vais lui prêter également le ballon. Et moi j'aurai juste le sac à dos Mickey. Est-ce qu'on va réussir, Alex C'est ta mission. On sur toi. Mais faites semblant que vous prenez la pause au pire de ce côté-là. Vas-y, vas-y. Voilà, faites, faites genre et. Bah, N'empêche, c'est pas mal aussi. aussi hein. <rire> Attendez, c'est pas mal ici aussi. <rire> Allez, allez ah ah Est-ce que tu peux le tenir un peu moins bas, euh, plus bas, pardon ah J'ai tout donné. pour cette vidéo Instagram, j'espère qu'elle vous aura plu, merci encore à Laura et à Alex pour leur patience Ah <rire> oh, j'adore les oreilles comme ça ça, ah on j'avais même pas fait ça. voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un épisode 2 et sur quelle partie du parc vous aimeriez j'espère que vous serez de la partie parce qu'à mon âge euh... évidemment, Avec voilà, n'hésitez pas à me dire également quelle est votre photo préférée ou celle que vous avez déjà fait sur le parc, à liker, commenter partager et surtout à me mentionner sur les photos que vous aimeriez que je reproduise à Disneyland Paris, et sur ce la pixie Army, prenez soin de vous, je vous aime Bisous, bisous, bisous, bisous Donc là c'est la fin de journée et euh, comment vous dire On va faire le don de cette magnifique chose pas du tout encouvrante. Voilà. Donc il faut qu'on trouve un volontaire pour récupérer le, voilà. on va faire le bébé plaisir à un enfant. C'est ça. alors oui C'est ça. Alors à qui on va le donner yes.